mille du Crusty splash. Les infos L'actu nautique ce week-end c'est bien sûr les 30 ans du Mille-Sabeur incontournable Et puis c'est aussi demain le départ de la Rue du Rhum Et je pense que ce soir il y en a pas mal qui sont en train de se poser la question J'espère que je ne vais pas être malade demain sur le bateau pour accompagner le départ de la Rue du Rhum Olivier, le mal de mer en fait c'est quoi il y a deux écoles, il y a ceux qui disent que c'est un conflit entre l'oreille interne, la vue et les capteurs de proprioception. Et puis il y a ceux qui disent que c'est avant tout un problème de tonicité musculaire, d'équilibre postural et de, de chaleur, de, de bien-être corporel. Alors vous, vous êtes penché là-dessus et dans ce qui concerne l'innovation, justement, vous développez avec Where is my boat, une gamme de vêtements spécialement conçus pour éviter le mal de mer Absolument, nous avons créé cette marque très récemment avec mon associé et nous avons travaillé pendant deux ans avec le Centre européen des textiles innovants qui est situé à côté de Lille puisque nous sommes... Des ch'tis et euh, nous avons créé à partir de textiles très techniques ce vêtement qui permet justement d'améliorer le confort corporel et d'améliorer la résistance au mal de mer et des transports d'une manière générale. Millions de mille sabords. Le mille sabords du Les infos.